Faitons maintenant du cas d'un élève qui a reçu une fiche qui n'est pas reconnue en écriture. Je vais vous montrer. Quand je prends l'outil de sélection de texte, je n'arrive pas à sélectionner le texte. Ce qui empêche non seulement d'écouter le texte avec une synthèse vocale, mais en plus d'utiliser les outils comme souligner, barrer, surligner, puisque le texte n'est pas sélectionnable. Ça peut arriver quand une fiche papier a été scannée et a été scannée au format PDF PDF, sans reconnaissance d'écriture, ou bien alors que c'est devenu une image. Pour ceci, il existe un outil directement dans PDF Exchange Editor qui s'appelle OCR des pages. Moi, je l'ai mis dans mon menu pour que ce soit plus simple, mais vous le trouvez toujours dans l'outil, dans le menu documents. Documents OCR des pages. Mettez page courante, car... Enfin, l'élève va mettre page courante parce que ça prend du temps et puis s'il si a un PDF qui est long, ça va prendre trop de temps. Il a presque intérêt de faire page à page. À voir. Ensuite, il faut choisir la langue qui est la langue du document. Ça peut donc aussi être fait en anglais ou en allemand suivant la nécessité. Et moi, je mets la précision O, qu'il y ait une bonne reconnaissance d'écriture. Une fois que ce paramètre est fait, c'est toujours celui-ci qui reviendra. OK, le programme procède à la reconnaissance d'écriture. Et maintenant, si je prends l'outil sélection de texte, je peux sélectionner le texte. Je peux donc aussi souligner le texte sélectionné. Dernière petite astuce... Si je sélectionne le texte et que je n'ai pas de programme de synthèse vocale, si je fais un clic droit avec la souris, j'ai une ligne qui s'appelle Lire le texte sélectionné à voix haute. Quelles sont les catastrophes naturelles causées par l'activité interne de la Terre Voilà, merci.